Bonjour. Euh, qui êtes-vous euh, dans la gendarmerie Alors, je suis l'adjudante Rougesse. Euh, je travaille pour les techniciens en identification criminelle. Je gère les scènes criminelles, voilà, comme celle qu'on qu peut constater aujourd'hui. D'accord. Euh, quel est votre rôle, du coup, aujourd'hui euh, dans le crime au collège Alors, mon rôle aujourd'hui est d'aller sur la scène de crime, de chercher les traces et les indices qui peuvent être intéressantes pour l'enquête, et de les ramener dans mon laboratoire et les étudier. D'accord. Pouvez-vous nous, nous expliquer euh, le crime au collège Ce qui s'est passé Oui. Alors, je pense qu'il y a une personne qui s'est fait tuer. Euh, on l'a découverte au sol. Alors, de nombreuses traces nous font penser que c'est bien un crime. Maintenant, ce qui s'est passé, il va falloir d'abord que je fasse mes prélèvements pour pouvoir vous dire ensuite ce qui s'est passé. Donc Je suis Madame Monton, je suis professeure de SBT. Et qu'il y a un trou au sein du crime au moi, je me trouve sur la scène de crime. J'accueille les élèves qui viennent récupérer les indices au niveau de la scène de crime. Mais il y a des professeurs dans l'ensemble des laboratoires qui accueillent les élèves et qui les conseillent lors de l'analyse de chacune des preuves qui a été la... trouvées sur la scène de crime. Bah moi, je suis au scène de euh, je suis en 3 10. Moi, c'est Lina Massadlingue, je suis en 3 10. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin pour tous collèges euh... On a fait quatre ateliers. Voilà, pour découvrir dans, qui c'est qui a fait une victime. <rire> Pour trouver le coupables Voilà. Et euh... On a fait des analyses d'empreintes, et... euh, de et... sang aussi. Nous, on a fait euh, une explosion pour savoir quelle personne avait tel matériel sur elle. On a eu plusieurs suspects qui étaient dans la scène et on en a trouvé un à la fin. Okay.